Oui, bien, bonjour. Ah ouais. ah Touche-moi. Oui, on est bien. Voilà, nous sommes en ce moment en compagnie d'un découvert, du vainqueur, de l'État. Un découvert de l'État. Le ballon, maintenant, euh, de pour vous et l'entreprise, c'est vrai. Quoi ah, ouais. Non, non, non, non, vrai, euh, euh, Quel Ah ouais. Euh, Excuse-moi, bon, comment ça s'est passé les 5 km Comment est-ce que ça s'est passé dans de bonnes conditions Ouais, j'ai bonnes conditions maintenant. À la début, j'ai fait agressivement, j'ai marqué beaucoup de points et je reste tous les jours devant. Il y a beaucoup d'échappées devant et j'ai continué à attaquer et finalement je peux sortir avec quatre coureurs et je fait meilleur une échapper on peut profiter après tenir 5 km et je peux gagner l'étape, c'est bon. Mais dis, ça n'a pas été trop dur après les, les, euh, la course euh, hier, hier. Euh, est-ce qu'aujourd'hui euh, les jambes euh, allait les, les deux jambes euh. euh, Oui, oui c'est dur euh, hier, ah ben, c'est difficile pour tout le monde, ce pas juste moi la dernière étape. Euh. Qui fait un bloc à euh, la démonter Montrouge. Ouais. C'est sûr, je, je suis fatigué, euh, tout le monde qui est fatigué. Ouais. Donc euh, voilà, euh, toujours euh, euh, fin frais pour demain. Euh, c'est pas compliqué? Tu, tu, pourras, tu pourras continuer pour demain, tu pourras continuer la course demain. ouais, ouais c'est ça. Peut-être que ça peut euh, je peux avoir. Un peu de temps euh, monter un peu plus euh, à la, en général, et marquer le, à la bonne chaude. Nous, nous avons plus une, une coureur, une top, de, top 10, euh, du courti. Il peut peut-être demain, et tu peux contrôler euh, une course euh, derrière. Mais dis-moi, tu peux nous dire à, euh, combien tu es arrivé aujourd'hui? Quelle place Tu as eu aujourd'hui Premier. Premier Oh Merci. Merci beaucoup.